On a, on a remarqué votre, votre complicité, euh, votre collaboration. Vous êtes, euh, on n'avait pas l'impression d'être dans un rapport euh, banquier, euh, client, euh, conventionnel. Pas vraiment. Pas vraiment. On travaille ensemble depuis longtemps. longtemps. On se connaît bien. Euh, Madame Darzin, c'est quelqu'un qui a une sensibilité particulière qui est très à l'écoute. Et euh, bon, on pense, enfin, je pense qu'à force de la sensibiliser, de lui donner du sens, de lui expliquer un peu euh, les besoins des personnes et leurs attentes, nous avons les réponses qui leur conviennent. Pour vous, c'est quelque chose de... Bon, Nadine parlait de sens. Ça donne un autre sens à votre, à votre métier oui, c'est très, très important parce que bon le, le métier de, de commercial dans, dans le secteur bancaire, c'est un métier qui, euh, qui, pas les, enfin, qui ne développe pas les mêmes qualités que celui que, que je pratique quand, quand je travaille avec les différentes associations tutélaires. Alors, euh, par rapport à l'approche la, que vous avez de, de ce public particulier, parfois fragilisé, euh, en termes de formation, en termes d'accompagnement, euh, euh, quelles sont les actions que vous, que vous menez par rapport à ça, par rapport à l'accueil en agence Est-ce que vous avez une démarche particulière par rapport aux personnes qui peuvent venir en agence, qui peuvent euh, être inquiètes, anxieuses parce qu'ils ont un incident avec leur carte ou... Oui, on essaie d'être à l'écoute euh, et, et de recevoir euh, au mieux euh, les personnes protégées. Mmh. Nadine vous avez des dossiers compliqués que vous arrivez à... Il y a, oui, et parfois quelques dossiers oui. particuliers, oui. Euh, donc qui nécessitent vraiment une proposition ciselée de la part de, de, de la banque. Et euh, avec les explications et l'écoute qu'on qu reçoit, tant auprès de... Sabine Darzens, que de sa hiérarchie, on arrive toujours à proposer aux magistrats des, enfin des, des, des produits, des solutions qui euh, sont les plus adaptés, euh, voilà, en tenant compte de leur statut, de leur situation, de leur mode d'hébergement. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est tout un tout qu'il faut appréhender. Mais ça va être vous, oh, oh, oui. vous voyez, je viens d'interférer. Pour... <rire> pour les espèces. Pour les, pour les personnes qui ne sont pas en capacité de, de se déplacer en agence, puisque là, dans le film, on a vu les personnes qui étaient autonomes, qui pouvaient euh, aller retirer leur argent toutes seules. Pour celles qui ne le peuvent pas, bon, en général, je me procure les espèces auprès de, de l'agence, euh, C'est Mme Darzend qui fait les cartes tempo et puis après euh, qui me redonne qui me remet euh, les espèces au guichet. Et ensuite, euh, ces espèces bon, sont euh, à la demande des délégués euh, remises par euh, M. Gunther, euh, aux directions des établissements et euh, qui peuvent après les remettre ou les utiliser pour leur, leur résidents on parle de partenariat, je crois, c'est le cadre là, de travail. Oui, et puis, euh, comme vous le disiez, on n'a pas les mêmes qualités. Si, vous avez la même qualité, mais les codes ne sont pas les mêmes au niveau commercial et au niveau des personnes que nous accompagnons. Il y a un partenariat, c'est vrai, avec les épargnes, mais comme d'autres associations mandataires, mais euh, les majeurs conservent aussi et largement tous leurs comptes dans tous les autres organismes bancaires. On a pris un exemple de quelque chose de positif et d'un vrai service et on essaie avec la Poste, c'est difficile, avec le Crédit Agricole, avec d'autres banques, d'avoir le même service. Mais la preuve est faite qu'un service de qualité humain, sur mesure, avec de la bonne culture, existe et est possible. Ça permet de débloquer des situations très rapidement. La proximité. La proximité. Merci.